Les élus et les agents territoriaux du réseau Ville Internet ont exprimé leur besoin d'accéder et de découvrir des ressources fiables pour leur travail au quotidien. Nous avons donc imaginé Elunum et rassemblé 30 000 sources de confiance pour qu'ils puissent accéder à ces données du secteur public pour l'action publique en toute confiance. Sur la base du référencement des 30 000 sites que Ville Internet a produit, nous avons, grâce à la technologie de coin, développé Elunum, le premier moteur de recherche en France et en Europe dédié à l'action publique permet aux élus de trouver rapidement l'ensemble de la documentation dont ils ont besoin au quotidien pour mener à bien leur mission. Évidemment, Elunum a été construit sur la base des valeurs que Quant défend, du respect de la vie privée et de la neutralité des résultats, qui sont des valeurs républicaines fondamentales pour l'action publique. Les pratiques de pistage des autres moteurs de recherche généralistes troublent la décision publique, c'est une évidence. Il s'agissait de proposer une alternative, d'autant plus que la question de la protection des données personnelles est aujourd'hui une réglementation européenne.